Bonjour, dans cette vidéo, on va parler du « No like and trust » et j'ai trouvé euh, la personne qui a parlé de ça en premier dans un livre de vente. Et donc, c'est Bob Berg qui a parlé de ça et il dit que « toute chose égale ». Par ailleurs, les gens aiment euh, faire du business euh, avec les personnes en qui euh, qu'ils connaissent, les personnes euh, qu'ils apprécient et les personnes en qui ils ont confiance. Je vais vous expliquer de toute façon, ok Donc, tout ce qu'on fait durant cette formation, euh, ça va être de travailler ça. C'est un point central à retenir. C'est une formule que vous avez déjà entendu parler. J'en ai déjà fait référence assez rapidement. Et là, je vais insister dessus euh, parce que tant que vous n'avez pas compris ça, vous ne pourrez pas euh, développer votre business. Le know, alors le know, c'est euh, ce qu'on fait, hein, c'est de se faire connaître. Comment on peut se faire connaître sur le web en utilisant les réseaux sociaux, le référencement euh, web, en faisant du networking, bref, plein de manières de se reconnaître. Donc, ça, ça va de soi. Si on vous connaît pas, vous ne pouvez pas faire de business, n'est-ce pas C'est aussi simple que ça. Donc, premièrement, il faut qu'on vous connaisse, mais ça ne suffit pas, sauf si vous avez quelque chose et l'autre personne a un besoin urgent et puis tout de suite, elle fait appel à vous. Mais en général, ça ne suffit pas, surtout si vous vendez des produits qui sont un peu plus chers. Il va falloir aller sur le like, Et c'est euh, l'intérêt de la marque personnelle, du branding personnel, c'est de faire en sorte que les gens nous apprécient. C'est pour ça qu'on a parlé par exemple de storytelling. C'est que si on raconte notre histoire, par exemple, ils, apprécient, euh, euh, ils nous apprécient à travers notre histoire ou peut-être qu'on a raconté d'autres histoires et qu'ils apprécient notre manière de raconter no nos histoires ou qu'ils apprécient le fait qu'on a des histoires. Mais alors, il faut qu'ils nous apprécient. Les gens, s'ils nous apprécient pas, si vous ne m'avez pas apprécié un minimum, vous n'aurez pas payé pour travailler avec moi, n'est-ce pas Donc, ça, c'est extrêmement important. Et pour ça, donc, storytelling, il va falloir euh, être, faire preuve de générosité va falloir être présent, d'accord Un ami euh, que vous voyez une fois par an, bah, c'est difficile de, de l'apprécier si vous n'avez pas de nouvelles régulièrement. Donc, envoyez des emails régulièrement. Et là où on va faire la différence, et c'est là euh, que tout va se jouer parce que ici, tout le monde va y arriver, ok Vos bons concurrents, ils vont y arriver. Mais ici, c'est le niveau supérieur. Ici, quand on vous faites confiance, le trust euh, ça voudra dire que euh, les personnes vous font confiance et à chaque fois qu'ils ont un besoin, ils vont venir vers vous. Okay c'est un peu comme, euh, euh, je sais pas, vos parents qui vous font à manger, vous vous posez pas la question de est-ce qu'ils vont vous empoisonner. Non, vous leur faites confiance. Donc, c'est la même idée. Euh, comment vous pouvez atteindre ça bah, en, étant, en, allant, en faisant tout ce qu'on fait là, mais en le faisant de manière régulière, insistante, euh, et d'en faire toujours plus. Et plus vous faites euh, ce qui va vous permettre d'être apprécié, plus on va faire confiance en vous. Alors, je vais aller un peu plus loin quand même. Je vais vous parler par exemple du fait qu'il va falloir être… Euh, euh, des, des, des détails comme répondre rapidement à vos prospects. Moi, quand euh, je réponds rapidement, souvent on me dit « oh je m'attendais pas à une telle réponse bah, ». Du coup, la personne, elle se dit bah, « voilà, il répond rapidement ». On va travailler ensemble, il va répondre rapidement. ok Tenir sa parole, être responsable, tenir ses promesses, euh, ça aussi, euh, ça va jouer. Euh, avoir eu une première mission avec un client en qui, avec qui ça a bien marché, bah, ce client, quand il va nous recommander à un autre client, il va dire, tu peux lui faire confiance. Vous voyez, c'est ça qu'il faut euh, atteindre. Gagner la confiance des gens euh, en régulièrement montrant aussi euh, vos compétences, vos capacités de manière concrète, parce qu'on peut se faire apprécier et euh, vendre des choses assez creuses, mais si vous montrez clairement vos compétences, votre expertise, là, vous pouvez gagner la confiance euh, plus rapidement. Donc, posez-vous la question. C'est vraiment là où j'aimerais vous amener, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous faire connaître, pour vous faire apprécier et pour qu'on gagne confiance en vous. Si vous arrivez à mettre en place… Euh, des actions à chaque étape, vous allez gagner et vous allez vous démarquer de vos concurrents.